Alors, euh, en préambule, on s'est questionné sur la réussite étudiante. Alors, la réussite étudiante, elle a plusieurs euh, composantes, mais il y en a une quand même, qui est celle de la réussite euh, académique. Et si on revient sur certains chiffres nationaux, les derniers, donc, qui ont été euh, diffusés par le MESRI, qui valent pour 2019-2020, nous indique que le passage de la L1 à L2 a concerné 59,3% des étudiants donc sur le plan national, ce qui laisse quand même un peu plus de 40% des étudiants en échec. Et si on s'intéresse maintenant au passage en L3 sur 3 ans, là on tombe à 35,8%. Donc c'est vrai que cette... On va dire une préoccupation constante, hein, la réussite des étudiants et les universités ont beau avoir mis en place tout un tas de services déjà existants, euh, la réussite reste quand même une problématique constante au sein de l'université. Alors pour vous contextualiser, euh, Aspire très rapidement, hein, on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément ce que l'acronyme veut dire, donc ça signifie accompagnement, spécialisation progressive, individualisation pour la réussite de tous les étudiants. Ce projet a quatre volets et nous, on est sur le second, réussite étudiante, et c'est dans ce cadre-là qu'intervient le déploiement du binôme DE-ARE. Je vais, dans un premier temps, euh, vous poser les contours des missions entre DE et ARE. Alors, c'est vrai que les missions sont distinctes, mais sont complémentaires. Donc, je vais vous présenter celles qui concernent les DE et Ludivine vous présentera celles qui la concernent, donc les ARE. Alors, je souhaite simplement dire que nous n'avons pas révolutionné la manière dont on prend en charge les étudiants. Jusqu'à présent, les DE n'existaient pas, mais bien évidemment, jusqu'à présent, les équipes, les enseignants avaient en charge les missions que je vais vous présenter. Ce qu'on a fait, simplement, c'est essayer de centraliser toutes ces missions et de permettre qu'il y ait une personne dédiée qui puisse les porter et donc se faire davantage identifier auprès des étudiants. La première mission, évidemment, c'est celle d'accueillir les étudiants. Ça vaut beaucoup pour la première année, l'idée de faire en sorte que les étudiants puissent se sentir intégrés. Que le DE, en fait, soit la personne ressource pour répondre aux questions et informer les étudiants sur tout ce qui va concerner la semestrialisation, mais aussi les modalités de contrôle des connaissances et des compétences. Et que ce soit une personne voilà, qui soit mobilisée en cas de, de question. Ah, ça ne marche plus. Non Il n'y a plus de piles Ça ne marche plus. Ah si, c'est bon. Euh, on demande aux DE de s'assurer de mettre en place des dispositifs de détection. Les DE sont les personnes qui sont intégrées, en fait, et qui sont le plus proche des étudiants et que ce soit via euh, leurs actions qu'on puisse euh, découvrir qui, qui est en difficulté. Alors, ces dispositifs de détection. On va en parler d'un plus tard qui est le test de positionnement, mais il n'y a pas que les tests de positionnement. D'autres solutions euh, sont en, en envisageables. Et en même temps, c'est très bien que les enseignants qui sont en faculté, qui ont des grosses, grosses promotions, peuvent pas non plus euh, assurer euh, l'ensemble de toutes les actions qui permettraient vraiment la prise en charge correcte d'un étudiant. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on demande au DE de passer le relais à l'ARE. Le DE identifie L'ARE prend en charge. Euh, L'EDE a aussi comme mission de prendre en charge et de gérer l'ensemble des dispositifs en, fait, en lien avec la réussite étudiante. Par exemple, ça peut être le parcours réussite, ça peut être aussi la mise en place et la gestion du tutorat. Dans une démarche d'amélioration continue, le DE a toute sa place. Il peut jouer un rôle actif, notamment pour tout ce qui va être évaluation des enseignements, préparation des commissions pédagogiques ou alors effectivement participation active au conseil de perfectionnement. Les DE sont nombreux maintenant, ils sont déployés, les ARE aussi. L'idée c'est de pouvoir faire rencontrer cette communauté DE-ARE, les étudiants hein, sont euh, différents, certes, d'une filière à l'autre, mais il y a quand même des problématiques communes. Et il y a surtout aussi euh, des adaptations on va dire, locales au sein des filières qui peuvent être partagées et qui peuvent aussi donner des idées dans la manière d'accompagner au mieux euh, les étudiants. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Ludivine. Donc, au niveau des, des missions, des accompagnateurs à la réussite étudiante, il y a trois grands axes de travail. Le premier, ça va être tout ce qui va être suivi individuel individuel et personnel de l'étudiant euh, donc ça va se matérialiser par des entretiens individuels c'est où là on est également chargé de, de mettre en place et d'animer le réseau des acteurs de la réussite étudiante donc ça va passer par une bonne connaissance de tous les acteurs qui peuvent apporter de près ou de loin une aide aux étudiants en termes de réussite euh, donc voilà, ça a passer par la participation à des événements liés avec la réussite au sein de l'USMB. Et puis, euh, on le verra par la suite, la bonne connaissance du réseau, aussi des acteurs en dehors de l'université, tout ce qui va être aussi euh, réseau associatif. Et le troisième axe, ça va être plutôt l'aspect collectif euh, en termes de création de dispositifs d'information pour l'accompagnement. Donc là, on sera plus sur des ateliers collectifs des conférences d'information pour les différentes filières. On y reviendra un petit peu après dans le détail. Euh, mais là, en ce moment, sur, sur cette année 2022, on se focalise surtout sur les deux parties de l'accompagnement, l'aspect individuel et collectif. Alors, je vais vous présenter maintenant la, la philosophie en fait, qu'on a envisagée dans les cercles d'interaction entre les étudiants, les DE et les AERU. Donc initialement, on a positionné l'étudiant, effectivement, avec autour de lui la scolarité, les, les équipes pédagogiques, mais les pères aussi, délégués ou référents, avec un premier lien privilégié qui est le lien au directeur des études. En cas de difficulté, l'étudiant est amené à rencontrer l'ARE, et de concert, on envisage la possibilité que l'étudiant puisse signer un contrat pédagogique, donc là c'est en cours de déploiement, ça n'a pas encore lieu, mais en tout cas, pour les par exemple les personnes qui ne seraient pas dans des parcours de réussite initialement, mais qui pourraient les rejoindre à la rentrée, auquel cas on signerait un contrat pédagogique avec lui. Euh, maintenant, une fois que l'ARE en fait, est mobilisée, l'ARE va être envisagée. En fait, comme une personne ressource, une personne porte d'entrée vers l'ensemble des services internes de l'USMB. Ouais, je peux développer du coup au niveau des services de l'USMB. La liste est non exhaustive, mais on, on travaille particulièrement avec le service de santé pour tout ce qui est redirection sur la psychologue, les assistantes sociales, euh, le médecin. Et puis, on va avoir tout ce qui est service des sports, service de vie étudiante et de campus. Euh, voilà le CRUS également et puis tous les services communs de l'université en général. L'ARE étant un maillon en fait c'est lui après qui va permettre la redistribution vers les, les bons services mais on va pas se limiter aux services internes à l'USMB. On va aussi envisager que l'ARE puisse cette force de proposition et de préconisation pour des services qui seraient externes à l'USMB. C'est ça, donc par exemple, pour les étudiants qui sont en décrochage et qui n'ont plus le statut étudiant, on va être en lien avec la mission locale pour le suivi post-étude post et puis plutôt côté insertion vie professionnelle. Euh, je pense aussi à Pôle emploi et puis les, les associations aussi, en général, autour de Chambéry pour le campus de Jacob et du Bourget. Donc euh, l'étudiant rencontre l'ARE, l'ARE fait le point avec lui, discute, évalue, préconise et ça permet ensuite voilà, en une seule fois de rediriger, rediriger et faire un plan d'action, on va dire, pour, pour, pour l'étudiant. On, on, on s'est dit aussi que ce serait dommage de limiter l'accès à l'ARE par le biais unique du DE et qu'il y aurait d'autres possibilités et que l'étudiant pourrait aussi solliciter l'ARE en dehors du binôme. Je te laisse préciser. Au niveau des portes d'entrée, ouais, du coup, le, soit l'étudiant se manifeste de lui-même euh, puisqu'on est théoriquement bien identifié en filière sur les filières où on est depuis un moment, euh, sous forme de permanence par exemple. Mais après, voilà, c'est sur préconisation du directeur des études. Sur les grosses promotions, je pense aux STAPS où il y a des enseignants référents, on est aussi identifié via ce canal-là. Donc c'est les enseignants qui nous envoient directement euh, les étudiants et puis également les scolarités qui ont euh, nos coordonnées et qui rebasculent directement euh, vers nous. Il y a un gros travail d'identification, les ARE passent dans les amphis, les ARE doivent à terme voilà, être vraiment identifiés comme être la personne re ressource qui s'occupe en fait, de toutes les préoccupations, de toutes les difficultés possibles. Alors comment fonctionne le binôme Si on prend un peu de hauteur, on a décidé qu'il y aurait donc un DE par filière, ça semble assez logique. Après, à l'USME, il y a des portails. Par exemple, maths, physique, chimie. Donc ce qui a été décidé, c'est que un DE serait désigné pour la première année des portails, et qu'ensuite après il y aurait un DE par filière, pour avoir un peu plus de, de cohérence dans le suivi. Et on a en tout une équipe de 7 ARE, donc on constitue des binômes, et ça revient en fait à attribuer un ARE pour 900 étudiants. Ce qui peut paraître beaucoup, en même temps, tous les étudiants, un grand merci, euh, n'ont pas des, des, des difficultés ou ont des difficultés qu'ils surmontent eux-mêmes. Et dans les faits, en fait, c'est un, un chiffre, on va dire, une charge qui est tout à fait acceptable et gérable. Alors, quels sont maintenant les moyens concrets de l'accompagnement à la réussite via les ARE Donc, on, travaille avec, enfin, on a plusieurs outils d'accompagnement avec toujours cet aspect individuel et, euh, et le volet collectif. Donc ça va passer par des entretiens individuels qui sont évidemment confidentiels et qui se passent au sein de la filière. Euh, on essaie également de mettre en place des permanences ouvertes pour que l'étudiant euh, voilà, se sente libre de passer nous voir et discuter pour euh, quelconque question. Et puis l'aspect collectif, en ce moment, on développe une offre d'ateliers plutôt en lien avec la méthodologie de travail universitaire. Donc là, en ce moment, à l'approche des examens, on va être sur tout ce qui est mémoire, concentration, apprendre à s'organiser et puis... De façon générale, un soutien pour préparer les, les périodes de révision. Et puis, euh, tout ce qui va être aussi réflexion en lien avec la réorientation plutôt. Donc là, on sort d'une grosse phase en lien avec Parcoursup où euh, on a pu proposer des, des ateliers d'outillage sur comment formaliser vraiment sa, sa candidature sur Parcoursup. Et puis... Euh, construire son projet de réorientation, mais ça, ça se fait vraiment par contre en partenariat avec notre service parce que les ARE sont donc euh, rattachés au service d'information, à l'orientation et à l'insertion professionnelle. Donc ces ateliers-là se font euh, de concert avec euh, la conseillère d'orientation. Et puis donc des temps d'information qui sont collectifs où euh, l'ARE se doit de participer à tous les temps forts en filière d'information. Euh, donc on peut avoir des soirées d'orientation en stap sur les passerelles à partir de la l 2 euh, des conférences sur euh, comment préparer euh, sa candidature en filière sélective en L3 pour les, les masters de psycho. Voilà, on essaie d'être présent à chaque temps fort des filières pour également euh, améliorer ce travail d'identification. <rire> euh, on a des outils. En même temps, il faut bien avoir des étudiants identifiés pour utiliser euh, ces outils. Donc, euh, bah, Comment on arrive hein, à distinguer ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne le sont pas donc, euh, sur la partie de rentrée tout au, merci, tout au long de l'année, euh, il va y avoir évidemment donc un, un travail en binôme avec ce DE qui va nous faire des renvois d'étudiants directs. Mais en début d'année, on essaie de se procurer les listes des redoublants pour avoir un, un point de vigilance particulier sur eux, puisqu'ils auraient pu être éventuellement fragilisés par une première année euh, compliquée. Euh, également, les, la liste des étudiants acceptés en WICI sur Parcoursup, euh, donc eux on va d'emblée leur proposer des ateliers et puis un suivi individuel pour euh, voilà, favoriser la transition lycée-université et s'assurer qu'il n'y ait pas de, de difficultés tout de suite. Ensuite, il y a les tests de positionnement aussi à la rentrée. Elodie, je te laisse Alors, manger. les tests de positionnement, certaines filières les pratiquaient déjà depuis longtemps, mais ce n'était pas le cas partout. On a souhaité, en fait, les multiplier, les généraliser. Alors, le test de positionnement, il peut être abordé comme étant un test autour de compétences un peu transversales, autour de la rédaction, de l'orthographe. On travaille beaucoup avec Écrit Plus. Écrit Plus, c'est un projet ANR, qui a voilà, pour viser de mettre en place une plateforme d'évaluation des compétences et après, à terme, de certification de ces compétences, mais avec aussi des modules de remédiation dont on peut s'emparer. L'avantage, c'est que c'est public et donc c'est gratuit. Et donc EcriPlus nous sert voilà, en test de positionnement sur les compétences rédactionnelles. Mais l'idée aussi, c'est que chaque filière puisse adapter ses tests de positionnement et proposer, des tests qui soient en lien avec leur matière, leur discipline. Euh, les notes de ces deux tests ou de plusieurs de ces tests permettent en fait, après, d'être réinjectés dans Apogée, donc de réapparaître sur le tableau de bord des ARE et puis ben, permettent éventuellement de proposer à des étudiants qui seraient passés à travers les mailles de parcours sup en Wissi, eh bien, de réintégrer précocement à la rentrée les parcours réussites et c'est l'ARE avec l'EDE qui met en place ce, ce système. Donc ça, c'est plutôt pour la partie rentrée, mois de septembre, et puis après, au fil de l'eau, donc les enseignants et l'EDE nous font des remontées progressives des étudiants qu'ils identifient, eux, en difficulté ou en décrochage. Et puis après, euh, du coup, nous, on s'occupe aussi de croiser des données. Donc, ça va être les premières notes de contrôle continu qu'on extrait nous-mêmes d'apogée. Et puis, euh, on consulte également tout ce qui va être assiduité euh, en partenariat avec les scolarités. Donc ça, on a des outils au niveau des filières, hein, bien sûr, mais à l'échelle de l'établissement, il y a la DAPAC donc avec Aspire, qui a mis en place une enquête qui s'appelle l'enquête intégration, qui est diffusée trois semaines, un mois après la rentrée, donc de fin septembre à octobre. C'est une enquête qui a eu un fort taux de réponses, on est à plus de voilà, 52% et ça nous a permis énormément de pouvoir identifier les étudiants qui étaient en difficulté parce qu'on a mis en place un système de questions pivots, C'est-à-dire que certaines questions abordant des difficultés particulières ont ensuite après été rapatriées dans un tableau de bord et les ARE ont pu avoir accès à ces données et pouvoir prendre contact avec les étudiants. Alors bien évidemment qu'il a fallu une autorisation RGPD et elle s'est faite de la manière suivante. À la fin du questionnaire, les étudiants qui avaient coché des items indiquant des difficultés, voilà, ont été sollicités, on leur a demandé s'ils acceptaient d'être recontactés par un A.R.E. et beaucoup d'entre eux l'ont fait. Donc au niveau des types de difficultés, on, grâce aux questions pivot, on a pu euh, du coup, euh, analyser tout ce qui va être difficulté d'intégration plutôt sociale en début d'année, euh, tout ce qui était aussi difficulté d'ordre financière avec les étudiants qui se déclaraient comme étant à la recherche d'un job étudiant, euh, les difficultés d'orientation dès les premières semaines et puis les difficultés plutôt en lien avec la pédagogie sur la compréhension euh, des cours et la méthodo euh, en début d'année. Ce qui a été hyper euh, efficace, nous, pour les ARE, c'est que ce tableau de bord, il reprenait l'intégralité du questionnaire de l'étudiant, donc on pouvait tout de suite voir ce qu'il ce qu avait pu déclarer, euh, ses coordonnées pour être contacté, et puis nous, ensuite, on effectue le suivi directement sur le tableau de bord avec les préconisations qu'on lui fait pour le rendez-vous après de, de suivi. Et les tests de positionnement également figurent sur ce, ouais, sur ce tableau de bord. On a, on a souhaité voilà, que soit centralisé l'ensemble des données. Alors l'ADAPAC euh, nous a aidé avec ce, ce questionnaire, mais elle a mis aussi en place deux autres questionnaires dans l'année. Donc au semestre 2, les premières années sont à nouveau interrogées. On a appelé ça l'enquête premier mois d'études. Et puis euh, en L2, également, on a créé l'enquête orientation. L'enquête orientation permet en fait de questionner les étudiants sur leurs projet personnels, professionnel, savoir où ils en sont, si c'est vague, si c'est pas vague, et puis savoir comment ils ont procédé au choix de leurs unités d'apprentissage, et euh, voilà, de quelles informations ils auraient eu besoin, en tout cas comment améliorer ce processus euh, d'orientation. On va vous présenter un petit euh, motion design, oui, je ne sais pas comment il faut appuyer, voilà. qui présente les principaux résultats de la première enquête. une dernière vidéo à la fin, il faudra absolument mettre le son plus fort. Je demande à la technique. Non, non, pour la dernière non, vidéo à la fin, vidéo, oui, voilà, parce que là il y aura besoin d'un son plus, plus fort. Alors ça fait un an que le dispositif existe, donc on va vous présenter un premier bilan. Il y a 9 filières sur 19 qui ont bénéficié du DE-ARE. -E. En tout, ça fait 304 étudiants qui ont été rencontrés individuellement. L'enquête a fait remonter un nombre très important d'étudiants, mais les DE aussi. Donc euh, voilà, on estime que c'est déjà un, un grand effort et puis des choses qui ont, qui ont été faites pour les étudiants, avec toujours cette idée que le qualitatif doit toujours l'emporter sur le quantitatif. Et il y a eu 36 euh, ateliers différents. Et pour l'instant, plus d'une centaine de participants entre décembre et mars. Donc, En termes de difficultés que les étudiants qu'on rencontre peuvent, euh, peuvent manifester, on va être, comme je disais tout à l'heure, surtout sur des difficultés d'ordre administratif en début d'année avec la rentrée. Tout ce qui va être inscription, ré récupérer son mot de passe, l'accès à l'emploi du temps, l'intranet, etc., euh, là-dessus on va, on va vraiment essayer d'accompagner comme disait Elodie, on va se présenter aussi en amphi de rentrée pour montrer tout de suite qu'il y a des, des, des aides possibles de suivi et d'accompagnement dès le début pour voilà, prendre ces marques, favoriser aussi la transition lycée-université on essaie d'intervenir pas mal là-dessus et puis on peut accompagner et ne pas, on va, ne va pas forcément tout prendre en charge mais rediriger ensuite sur les services de l'université qui sont compétents pour tout ce qui va être euh, difficultés financières, problèmes de bourse, euh, euh, voilà, un besoin de soutien sur tout ce qui va être méthodo, accès à la réflexion sur l'orientation et, euh, et puis voilà tout ce qui va être aussi au début installation sur la vie universitaire, on va, on va faire le lien avec le service de vie de campus. Alors, euh, les DE ne sont pas là, mais je vais parler en leur nom, en tout cas pour avoir beaucoup discuté avec eux. Ils observent des bénéfices vraiment notables. Le premier bénéfice, effectivement, c'est un gain de temps dans la prise en charge et dans le suivi des étudiants en difficulté, parce que l'ARE venant en relais, il y a une décharge mentale aussi, et qui est effective. Les DE remarquent aussi qu'il y a une plus grande fluidité de circulation des informations. Quand les étudiants ont identifié l'ARE, ils ont tendance à davantage ouvrir leurs mails et euh, bah, les, à, les, à les écouter dans les informations à, à diffuser. Euh, L'outil notamment a permis de centraliser les données et permet donc euh, d'améliorer l'accompagnement des étudiants. Et puis surtout, et ça c'était vraiment un axe fort, on voulait que le DE puisse vraiment s'adapter aux besoins des filières. Et donc, on se rend compte effectivement qu'il y a une espèce de modelage de l'ARE et qu'ils font le même travail, mais pas complètement de la même manière en fonction des filières. Tu peux avancer On va conclure et pour conclure, on va se donner des perspectives et expliquer ce qui va aussi être à faire. Donc, on souhaite maintenant que le DE et l'ARE. Fassent pleinement partie des conseils de perfectionnement et puissent apporter leur expertise et surtout leur retour de terrain. Deuxièmement, euh, on a fait une espèce de, de tour de toutes les filières et ce qui est beaucoup revenu, c'est que les enseignants voilà, qui prenaient en charge le tutorat avaient tendance à l'installer et après euh, n'avaient plus forcément les moyens de suivre ce qu'il en était une fois que les tuteurs et les tutorés euh, étaient euh, désignés. Donc de ce besoin, on s'est dit que l'ARE pouvait aussi jouer un rôle dans le suivi, l'accompagnement de ce tutorat. Jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur les L1 et maintenant il va falloir qu'on déploie les forces des ARE vers les L2, les L3 et surtout les trois campus. On a recruté nos trois derniers ARE il y a tout juste un mois. On s'est rendu compte que le tableau de bord qu'on utilisait jusqu'à présent, qui était adossé en fait au logiciel d'enquête de l'ADAPAC, n'était plus suffisant et qu'on avait un besoin en fait d'un outil vraiment sur mesure. Donc on est en train de, de le développer, d'y réfléchir. On a aussi comme visée de recourir au Learning Analytics. L'assiduité, c'est une chose, mais elle fait simplement état de la présence ou de l'absence d'un étudiant on se dit que l'engagement, la participation, l'activité était un indicateur peut-être un peu plus plus performant, un peu plus intéressant. Donc l'idée c'est de pouvoir passer via Moodle et puis récupérer peut-être des données voilà de taux d'activité de l'étudiant qui pourrait être un indicateur supplémentaire d'alerte. Et puis toujours euh, voilà, s'adapter, développer en fonction des besoins, des conférences, des ateliers qui soient vraiment aussi spécifiquement dédiés aux filières. Et puis enfin, on a notre grand projet qui est de construire le hub de la réussite. Donc le hub de la réussite, il y a une, une version physique qui est de pouvoir centraliser l'ensemble des services qui sont en lien avec la réussite étudiante en un seul et même endroit ça serait une sorte de guichet unique et puis d'un point de vue numérique aussi de pouvoir créer une application qui regrouperait voilà, toutes les informations dont l'étudiant aurait besoin, son emploi du temps, ses notes, son contrat pédagogique, etc. etc. Donc, pour terminer maintenant donc cette petite vidéo euh, c'est un projet tutoré des étudiants du département métier du multimédia et de l'Internet. Aspire leur a donné, voilà, comme cahier des charges, de réaliser une petite vidéo présentant l'ensemble des dispositifs dédiés à la réussite des étudiants. Donc, Je vous laisse découvrir cette petite vidéo de conclusion. Bref, aujourd'hui, je rentre à l'USMB. Et comme toutes les nouvelles rentrées, je suis paumée. D'habitude, on m'ignore, mais là, on m'ignore pas. Hey, salut Je suis étudiant relais. T'as besoin d'aide J'ai paniqué. Il était beau. J'ai dit non, puis oui, puis non. En fait, c'était oui. Du coup, il m'a accompagné au bon endroit. En cours, on nous a parlé de DE, d'ARE et de plein que j'ai pas compris. J'ai vu un panneau de rassemblement, une alarme incendie et un extincteur. Bref, j'ai rien suivi. DE, c'est directeur des études. ARE, c'est accompagnateur à la réussite étudiante. En gros, c'était si un problème, tu vas les voir. Après, on a fait une éval. Mais c'était pas vraiment une éval. Je voulais juste savoir où j'en étais. À 18h, je suis allé au service d'espoir. J'ai fait de l'escalade, mais je suis monté trop haut. J'ai paniqué. Je me suis retrouvé au service santé. J'ai vu une psy. Elle m'a proposé de suivre un atelier détente. Ça m'a détendue. Le soir, j'ai reçu un mail. C'était le DE. Il avait corrigé mon test. Il me proposait du tutorat pour réussir mon année. J'ai accepté. Le lendemain, j'y suis allée, j'ai revu le mec BG. C'était cool. J'ai reçu un mail. Cette fois, c'était pas le DE. C'était un mail d'enquête pour savoir si j'allais bien. J'allais pas bien. Mon téléphone a sonné. Oui, bonjour, c'est l'ARE. Elle avait l'air gentille. Elle était gentille. Elle m'a dit. Ne vous inquiétez pas, on va mettre des choses en place. Et moi, j'ai entendu. Ne vous inquiétez pas. J'ai de la fougasse. Il n'y avait pas de rapport, mais j'ai trouvé ça cool. Du coup, je suis dans le parcours réussite, je suis rassurée et il y a des gens pour m'accompagner. Bref. Je suis étudiante à l'USMB. Bonjour, une fougasse, s'il vous plaît. Et on peut passer à des questions, des échanges, des interrogations. Bref, aujourd'hui, je rentre à Discutons. Alors, peut-être on va passer un micro et puis nous, on en garde un. Vous m'entendez Oui, non. Vous m'entendez Oui. Très bien. Euh, alors, euh, en fait, euh, le, le dispositif, euh, euh, c'est un dispositif d'accompagnement et d'alerte euh, qui concerne surtout euh, la gestion de cohortes. Est-ce que dans ce dispositif, euh, il est prévu aussi des alertes pour l'étudiant euh, pour euh, le rendre autonome et, euh, et le responsabiliser Parce que là, on, on voit qu'il est quand même très assisté. Euh. Voilà, ah, oui, ça, c'est une question qui, qui revient. C'est-à-dire que, euh, oui, on met en place des choses où on va beaucoup vers l'étudiant. On anticipe beaucoup. On s'est donné déjà une limite. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Les ARE et le DE sont là pour aider ceux qui veulent être aidés. Et euh, par exemple, quand les ARE contactent les étudiants suite au questionnaire, euh, ils les contactent une première fois, une deuxième fois, mais ensuite ils arrêtent. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus euh, fatiguer les équipes à courir après euh, les étudiants. Et auquel cas, à un moment donné, euh, ça s'arrête. Alors pour la question de l'autonomie, on est en train de construire effectivement euh, ce, ce, cet, cet outil voilà, de suivi et autres, et euh, ce qui serait intéressant, et par exemple, euh, au Canada, ils ont mis en place des dispositifs qui sont un peu similaires, et effectivement, en fait, l'étudiant a accès lui-même sur un tableau de bord a ses indicateurs et ses alertes et le prévient pour lui dire euh, bah, attention là euh, voilà il y avait telle chose telle chose à faire sur la plateforme tu l'as pas fait euh, tu peux te mettre un petit peu en, en difficulté en tout cas on a pensé euh, le rôle de l'ARe comme étant effectivement proactif via le DE, et euh, via les, les outils de détection individuelle, mais aussi en accès libre pour tout ce qui va être euh, atelier et après euh, suivi d'atelier. Et il peut arriver, je vais passer la, la parole à Ludivine, qu'un qu étudiant vienne en atelier, et qu'à cette occasion-là, il puisse après continuer euh, son accompagnement en individuel. Ou pas. Il n'y a pas d'obligation du tout, c'est aussi, aussi ça le... Tout est entièrement suggéré, mais il euh, n'y a jamais... Les, les ateliers qu'on va proposer, même en filière, n'ont aucun caractère obligatoire. Et on, on, on suggère bien que voilà, si l'étudiant a besoin d'un coup de main, c'est lui qui doit être moteur aussi de, de ça. Et puis, je reviens au questionnaire initial, intégration. Pour être contacté, il fallait bien que les étudiants aient coché la case, je souhaite être contacté. Et il y a quand même beaucoup d'étudiants qui n'ont pas coché cette case et qui n'ont pas voulu être recontactés, euh, auquel cas on peut aussi admettre euh, qu'on a des difficultés, mais que ces difficultés, on n'a pas besoin d'aide dans un premier temps pour, euh, pour les résoudre. Juste pour, juste pour rebondir pour ce que tu viens de dire, euh, malheureusement, euh, les étudiants qui ont le plus de difficultés, ce sont souvent ceux qui, qui ne cochent pas ces cases-là, cases-là et, euh, et euh, qu'est-ce que vous aviez imaginé pour euh, ces étudiants euh, pour les accompagner pour trouver des solutions pour, ouais. euh, et c'est pour ça que dans le panier toucher, de détection en il fait. n'y a, a pas un seul indicateur donc ceux qui n'ont pas coché la case effectivement c'est peut-être ceux qui par exemple ayant fait le test de positionnement n'ont pas eu de bons résultats, c'est peut-être ceux aussi qui sont déjà en parcours réussite, c'est peut-être ceux dont euh, les professeurs référents ont noté l'absence, c'est peut-être ceux... Enfin, tu, tu vois, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, y a des gens, en fait, euh, jusqu'à présent, on se rendait compte qu'ils n'étaient pas là à la fin en fait, du semestre, parce qu'ils n'étaient pas venus aux examens et du coup qu'ils étaient indiqués défaillants. L'idée, c'est de pouvoir, tu vois, remonter le plus possible et le plus précocement et de multiplier ces outils de détection. Après, malheureusement, je pense, hein, euh, on passera toujours à côté de certains étudiants, mais il me semble qu'avec voilà, tous ces indicateurs possibles, il est quand même euh, envisageable de pouvoir aller chercher des étudiants qui, sans ce dispositif, de toute manière, auraient disparu de la circulation. merci euh, je voudrais aussi euh, poser une question sur des, sur des éventuellement des, des publics que, que vous ratez entre guillemets il faut pas le prendre de manière négative je voudrais d'abord commencer par un grand bravo et merci d'avoir déjà d'avoir présenté et puis euh, donc je suis, je suis directeur de l'efr sciences et montagnes et je peux vous dire que les équipes sont vraiment contentes de de, ce, de ces binômes de ARE et j'ai vraiment des excellents retours sur le, le travail que vous faites donc euh, merci la, la question c'est euh, d'abord une, une remarque moi j'ai mis du temps à comprendre que quand vous parlez de réussite en fait vous voulez dire éviter l'échec c'est-à-dire euh, il s'agit essentiellement de cibler des étudiants qui ont des difficultés et d'essayer de les limiter ou de les euh, de les annuler bon on a aussi des étudiants qui sont en situation euh, un peu différente, qui sont, on va dire, bons et qui pourraient être très bons, des étudiants qui sont très bons qui pourraient être excellents. Est-ce que c'est euh, est une position assumée que, que de finalement se dire que ceux-là vont, vont se débrouiller ou est-ce que effectivement vous les prenez en charge et est-ce que parmi les gens qui viennent vous voir, certains ont comme difficulté de trouver un enseignement qui n'est pas à la hauteur de leurs exigences ah, C'est une excellente question et j'ai les réponses. Les réponses, c'est qu'on a commencé le dispositif post-pandémie et que suite à ce contexte-là, en fait, on a d'abord axé nos actions sur les L1 en priorité et sur les L1 qui étaient en difficulté. Et que le temps de passer de l'expérimentation au déploiement et à la constitution totale de l'équipe, ce qui est là, juste maintenant, euh, on n'a pas perdu de vue que la réussite c'est multiforme. Et d'ailleurs, on avait une troisième vidéo, mais on ne vous l'a pas montrée. Et dans cette troisième vidéo, on présentait aussi les ARE, parce qu'à la rentrée, elles ne peuvent pas se déployer et être dans tous les amphithéâtres de rentrée en même temps. Et on avait fait une vidéo voilà, qui indiquait que la réussite, ça pouvait être plein de choses. Je te relaisse parce que tu as, tu as le. Effectivement, c'est de dire que la, la réussite, c'est pas uniquement la réussite à l'université et que si l'étudiant fait une bonne réorientation, même en dehors, pour nous, c'est considéré comme de la réussite. Et, euh, et là, comme tu disais, on s'adresse exclusivement pour l'instant aux étudiants en difficulté, mais euh, moi, je suis amenée à recevoir en entretien des, études, des très bons étudiants qui ont juste besoin aussi de se rassurer et de, de, de, qu'on leur confirme que là, ce qu'ils sont en train de déployer, c'est OK. Euh, mais à terme, il faut aussi qu'on s'adresse à ces bons, très bons étudiants. -là. Et la réussite, c'est aussi se sentir bien dans, dans ses études et avoir des projets, et des projets qui ne concernent pas forcément l'université. Euh, réussir euh, c'est pas réussir uniquement à l'université. Et si derrière, on peut accompagner des gens qui réussissent en dehors de l'université, Savoie-Mont-Blanc, et qui réussissent même du coup en dehors de toute université, on sera aussi content. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, pour l'instant, on est focalisé sur cette approche-là. Mais merci. Merci d'avoir précisé. Bonjour, Gérald de la DAPAC, donc Direction d'ado Pilotage et Amélioration Continue. Euh, merci aussi d'avoir présenté le, le travail des collègues. J'espère que ça va vous a beaucoup aidé. On est toujours à disposition de tout, tout l'établissement pour essayer de tr trouver des, des solutions. Euh, je voulais savoir quel est le lien entre les DE, les responsables de formation, les conseils pédagogiques et les directeurs de composantes euh, dans le cadre de la réussite totale des étudiants Alors, euh, l'EDE, comme je vous expliquais, a une euh, comment dire une centralisation de certaines missions qui étaient assurées jusqu'à présent par d'autres collègues ou un autre collègue. Et effectivement, s'est posé la question euh, du responsable de formation, même des fois des responsables d'année. Alors, selon les filières, en fait, il y a eu de l'adaptation. Il y a des gens qui ont endossé la double casquette, hein, qui ont été à la fois responsables d'année et DE. Dans d'autres filières, ça ne l'était pas. Ce que ça a permis, en tout cas, c'est de décharger le responsable de formation, le responsable d'année. Et ça, c'était appréciable et ça lui a permis de se concentrer bah, sur d'autres de ses missions et faire en sorte que ce DE bah, effectivement, absorbe tout ce qui est de l'ordre de la gestion au long cours des étudiants. Mais c'est vrai que euh, c'est une charge quand même de travail supplémentaire. On a fait en sorte que ce soit reconnu du point de vue de l'institution, que ce soit même rémunéré en équivalent horaire avec un, un petit nombre d'heures. Alors on sait très bien que c'est jamais assez par rapport au nombre d'heures qui sont, qui sont déployées, mais je pense que c'était déjà voilà, un premier pas sur la mise en visibilité de ces tâches qui étaient assurées jusqu'à présent et qui était euh, invisibilisées. Et des fois, en fait, il arrive aussi que ce soit des... Euh, des enseignants qui ne soient pas forcément en lien avec les premières années, mais qui assurent ce rôle. En tout cas, ce qu'on a voulu, c'est faire en sorte que les équipes puissent elles-mêmes décider de ce qui était le mieux pour elles. Merci. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez prévu de faire des, des campagnes de témoignage des étudiants auprès des autres étudiants de, de L1 qui vont rentrer à la rentrée prochaine alors ça serait une très bonne idée, on la garde effectivement et ça permettrait de commencer effectivement une sorte de passation avec ce qui existe et de connaissances. Jusqu'à présent on l'a fait informellement mais on peut vous dire que les étudiants apprécient, apprécient beaucoup qu'on prenne le temps pour eux et apprécient qu'on dédie des personnes voilà, pour, pour elles. Qu ce qui est intéressant, c'est toujours de confronter la vision de la rentrée où il y a un peu un stress, euh, voilà, une appréhension liée à toute cette nouveauté, et de faire l'écart avec là, maintenant, justement, à la, à la fin des derniers partiels, et de voir, bah, en fait, ça va. Et puis, ça voilà, ça rassure la, la génération qui arrive là-dessus. Il ouais, y, y a un truc à faire. Alors, bon, il n'y a pas de questions, je vais en profiter pour rebondir euh, sur ce que vient de dire Gérald. Et on a essayé aussi aussi bien sur la partie, l'accompagnement des étudiants, mais sur la transformation pédagogique, qui est aussi dans un objectif de réussite dans le projet Aspire, de, euh, on est au début, on n'est pas encore super performant, mais on y avance, de communiquer auprès des étudiants sur qu'est-ce que la PC, qu'est-ce qu'on qu qu essaye de mettre en place, pourquoi on fait des changements, pourquoi on fait ces transformations pédagogiques, euh, d'avoir leur retour à eux, est-ce qu'effectivement, comment ils voient les choses Je pense qu'on le verra dans la deuxième partie de la matinée. Mais là, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Les ingénieurs pédagogiques ont fait une vidéo euh, de présentation. Donc, qu'est-ce que la l'APC qu'est-ce que ça va leur amener Il y a le vice-président étudiant qui est là aujourd'hui aussi pour commencer à se former là-dessus. Et notre idée, c'est d'impliquer de plus en plus les étudiants et répondre à leurs demandes. Parce qu'on les, on les enquête beaucoup. On les enquête en début de L1, on les enquête au milieu de L1, on les enquête en L2, on les enquête en L3. Et euh, notre idée, c'est à chaque fin d'enquête, leur faire un retour sur... Bon, vous nous avez répondu ça à l'enquête précédente voilà ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc c'est vraiment les impliquer pour leur faire comprendre que ce qui, quand ils répondent à nos enquêtes, c'est pour, pour améliorer le projet, pour nous réorienter et quels sont les retours qu'on peut avoir de l'autre côté. Là-dessus, je peux rajouter que les ARE, donc les ingénieurs pédagogiques, le CIOIP travaillent aussi à préparer en fait, un module de découverte de l'APC projet e-portfolio et que les ARE seront amenés en fait à aller en filière et à dispenser ce module aussi. Euh, du coup je vais juste reprendre encore la parole une, une dernière fois, juste pour signaler que peut-être faire une petite page de publicité sur le SIAD, donc le système d'information de la décision, ou dans lequel vous avez accès à de l'ensemble des collègues de l'université, euh, au taux de réussite par filière, par composante, et le suivi de cohorte des étudiants, et vous pouvez savoir euh, quel est votre, euh, votre positionnement par rapport au national aussi. Et en général, euh, je vais quand même le signaler c'est que l'Université euh, Savoie-Mont-Blanc est quand même bien placée au niveau national en taux de réussite, de la réussite de L1 en L2 ou de la réussite en 3 ans, euh, que ce soit en, en licence ou en DUT. Donc euh, voilà, c'était le petit point pub. Oui, je, je rebondis. Effectivement, euh, l'ADAPAC nous est plus que euh, utile elle nous est même indispensable, hein, vraiment. On l'a vu. Et puis pour le SIAD, notamment, vous pouvez accéder aussi au questionnaire directement, en intégralité, aux résultats. Donc je vous invite effectivement à aller consulter les résultats de ces enquêtes sur le SIAD. Oui, bonjour, merci. J'avais un, un commentaire et une question. Donc le, je rejoins la remarque de, de Richard Taillet. Je pense que la réussite ne s'arrête pas à 10%. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des étudiants qui visent un master et la, et la sélection à l'entrée du master devient drastique. Et euh, ils ont besoin d'être mis sur des rails. Ceux qui visent le master ont besoin d'être mis sur des rails et ceux qui sont en difficulté parce qu'ils doivent travailler, parce qu'ils ont plein de contraintes par ailleurs. Et eux, eux, ils ont vraiment besoin d'aide en fait parce qu'effectivement, on est, on est dans une forme d'excellence euh, et, et de recherche d'excellence pour pouvoir accéder ne serait-ce qu'à... Euh, euh, au niveau d'études souhaitées, ne hein, pas avoir une barrière parce qu'on a eu 10, mais parce que maintenant les barrières elles sont à 15 ou parfois. Hein, euh, même pour un doctorat, je ne vous donne même pas la... Voilà. Donc je suis assez d'accord avec ça. La deuxième chose, c'est... Euh, la, la question, je reviens sur le premier point en fait, c'est par rapport au nombre d'étudiants qui pour le coup sont en échec et qui sont ciblés par rapport à, à, à la réussite, Combien il y en a en pourcentage de ceux qui ont raté et qui auraient dû suivre le programme de réussite l'ont fait Quel pourcentage Et sur ceux que vous avez contactés, quel est le pourcentage qui, au bout du compte, l'ont suivi Donc là, là, je, En gros, voilà, s'il y a je sais pas, 50% d'étudiants de l'Université de Savoie qui auraient dû euh, être en, pris en charge, entre guillemets. au final, s'il y en a 2%, euh, c est, c est, voilà. je sais pas, je voudrais savoir à peu près quel est ce pourcentage-là. Alors, sur votre premier commentaire, bien sûr, on le rejoint. Et euh, donc, on a beaucoup parlé de la L1, effectivement, qui était liée au contexte. Euh, maintenant, à L2 aussi, on commence déjà à faire des choix qui sont importants pour l'orientation et qui vont déterminer après la licence 3, effectivement, le master. Donc ça, oui, il y aura un déploiement et, et c'est prévu par la suite. Après, pour la question des chiffres, on n'a pas encore suffisamment de recul euh, pourquoi Parce qu'on a euh, juste un semestre plein à neuf filières et que l'année dernière, en fait, on a commencé le binôme DEARE -E par une expérimentation au sein d'une seule formation qui est le STAPS, voilà, et que euh, bah, fort après de ces conclusions et de cette expérimentation, eh bien, on a pu voilà, commencer à déployer vers huit autres filières avec un, un premier semestre et des ajustements. Et que là, on est voilà, presque à la fin du second. Mais que de toute manière, dans le projet Aspire, il y a un quatrième volet qui est donc euh, indicateur. Il y a des thèses qui vont démarrer aussi et qui vont être chargées justement de voir quel va être l'impact de nos actions et de les mesurer de manière un peu plus, euh, un peu plus scientifique après. Est-ce que toi, Ludivine, tu as une espèce de voilà, un retour un peu subjectif Ce sera purement subjectif. En plus, tu es en Staps aussi, il me semble, Laurent. Euh, bah, en Staps, on a un beau ton de suivi de ce qu'on propose, justement. Avec Sandrine, c'est hyper efficace parce que le binôme, c'est le binôme le plus abouti, on va dire, en termes de fonctionnement dans ce qu'on propose. Euh, dans les filières où on est tout juste installé, euh, le manque d'identification fait qu'on n'est pas convainc moins convaincant et donc les étudiants viennent moins participer. Euh, voilà, c'est encore trop, un peu trop récent. Le, le binôme doit se construire aussi, doit se pérenniser, euh, doit apprendre à, à fonctionner, à trouver ses marques. Euh, et, euh, mais c'est prévu, là encore. Mais euh, là, on a juste un peu trop, trop de jeunesse pour l'instant. Du coup, merci. Enfin, Moi, je suis très content de la mise en place de ces dispositifs et de ces, de ces binômes. Euh, J'ai une question sur la pérennité de ces, de ces, de ces binômes. Parce qu'autant sur l'APC, je vois que c'est demandé nationalement et que ça va continuer après le projet Aspire, quoi qu'il arrive. Et ces binômes, qu'est-ce qu'il en est alors, tant que le projet Aspire sera là, ces euh, postes se, seront renouvelés. Après, donc, je vais prendre la parole en lieu et place de Bernard Caron, qui est porteur du projet et qui nous a quand même dit qu'une fois le projet Aspire terminé, s'il y avait bien des choses à pérenniser, ce serait euh, évidemment le binôme DERE, parce que ça répond à un besoin. Et une fois qu'on l'a mis en place et qu'on voit que ça fonctionne, ce serait quand même très difficile de s'en passer par la suite. Mais je ne vais pas m'engager, en tout cas, dans la volonté. Elle est dans la pérennisation. <rire> euh, oui, alors c'est par rapport à une remarque sur les parcours réussite, euh, comment les, euh, le DERE, enfin, le de DERE s'intègre dans le parcours réussite et quels sont les échanges qu'il y a avec les, euh, les, les responsables de ces parcours. Euh, je sais que pour STAPS, euh, c'est la réussite est multifactorielle et notamment euh, quand je vois dans mes statistiques, euh, le parcours réussite, des a une, a une, étudiants qui sont parcours réussite ont une réussite supérieure aux étudiants de la filière euh, normale classique. Donc c'est qu'il y a un, un impact de, cette, de ce parcours réussite. Et si en plus on rajoute le couple d'Ere, on devrait atteindre quand même des, des résultats intéressants. C'est ça. Donc nous on peut... Alors c'est très variable selon les filières. Je pense à la filière de Psycho, où l'ARE peut préconiser à l'étudiant de, de candidater pour intégrer le parcours réussite au deuxième semestre, puisque les groupes changent d'un semestre à l'autre. Euh, à terme, on aimerait aussi que les Aere puissent intervenir dans ces parcours réussite euh, euh, voilà, ponctuellement dans le semestre pour proposer un accompagnement en plus et qui est un, un vrai suivi justement des, des, des listes d'étudiants dans ces, dans ces PR. En SAPS, oui, ça, ça fonctionne assez bien. Et en plus, là, on a intégré cette année euh, un caractère semi-obligatoire aux étudiants de rencontrer l'ARE et ou de participer à l'un de ces ateliers au long de l'année pour lequel il doit faire une petite restitution pour voilà, forcer un peu la démarche d'aller euh, rencontrer quelqu'un. Et puis rajouter des étudiants au parcours réussite en début d'année ça évite une sorte de stigmatisation des WISI. C'est-à-dire que les étudiants qui sont Wisi arrivent en disant, bon, bah, finalement, dès le départ, on ne parie pas sur moi. Et là, on dit non, mais attends, enfin, on remet un peu les compteurs à zéro. Finalement, il euh, y a des gens, euh, ils vont venir te rejoindre. Et euh, voilà, on, on t'enlèvera cette espèce d'équiquette de, de WICI. Euh, et du coup, je vais, je vais rebondir. Euh... Le, le, le, le, on a le cas de, de, aussi de, de, de WISI de parcours sur Wissi qui sont qui finalement font, ne font pas le parcours réussite et qui inversement reviennent sur un parcours classique parce que finalement peut-être qu'il y a une, quelque chose de spécifique est-ce que vous avez euh, des préconisations aux responsables de, de, de filières de, enfin, qui vont observer les candidatures par rapport à vos profils que vous avez observés euh, pour dire bah, finalement il vaut mieux cibler ce type de profils, les mettre tout de suite dans les dans les Wici ou pas bah, je dirais que c'est le test de positionnement, enfin Elodie tu me corriges, qui reste le plus... Oui mais avant là aussi c'est qu'elles vont peu à peu déployer leur expertise et là encore ça sera l'expérience qui va le dire mais c'est vrai qu'à terme vous serez à même en fait, d'avoir une espèce de recul et vous-même vous ferez une sorte de suivi de cohorte. Pareil pour les redoublants hein, je, je pense aussi. Merci je vous. pense que là, il y aura aussi, on aura plus de données au niveau des enquêtes intégration, au niveau même des enquêtes qui suivent. On aura plus de recul sur les cohortes, sur les, les étudiants. Et comme ce sont des données qui, enfin, qui sont partagées au DE, au Conseil de perfectionnement, etc., je pense que c'est quelque chose qui, forcément, va remonter. Et l'idée est là. Ce qu'on qu aimerait aussi à terme, mais on, on, on, a commencé, enfin, on a commencé à le mettre en place, c'est que les ARE puissent produire une sorte de rapport de fin d'année sur les difficultés en particulier et voir si certaines filières ont des spécificités et, et après pouvoir justement adapter l'intervention des ARE en fonction euh, de ces particularités. Et s'il si, y a une dernière chose qui va se déployer, mais qui sera plus accessible, je pense qu'on en reparlera cet après-midi avec le déploiement de Pégase, euh, ça sera le contrat d'études pour, pour les WICI, pour les parcours réussite, pour l'individualisation des parcours. Ça, c'est le troisième volet d'Aspire qui est sur l'individualisation, qui permettra aussi aux étudiants de, de cadrer un petit peu plus leurs choix et euh, mais ça, ça, ça sera développé à grande échelle, quand on aura l'outil pour le faire, puisque actuellement, il n'est pas vraiment disponible, il n'y a que quelques filières qui le font. Et euh, voilà, ça, ça sera dans un second temps avec l'arrivée de Pégase. Je pense que jusqu'à présent, dans le projet Aspire, effectivement, euh, les pôles étaient assez différenciée Chacun a bien travaillé de son côté. Et on est à une période où, justement, il voilà, y a de l'intrication qui va venir. Et cette intrication, elle, elle va permettre, je pense... voilà. Euh, un nouveau redéploiement en force, une espèce, sorte de synergie. En tout cas, moi, c'est ce que, ce que je ressens. J'avais je, je une question sur ce que vous venez de dire. Je ne comprends pas quel est l'obstacle technique. Pourquoi il faut attendre Pégas pour faire des contrats d'études On le fait déjà dans des formations où c'est un papier que l'étudiant remplit en s'engageant à et l'équipe en, enseignante remplit en s'engageant à. Il suffit d'un... C'est ce qu'il fait, je ne vois pas l'obstacle du coup. Enfin, on en a parlé quand on a rencontré tous les responsables de formation. Sur les grosses filières, le fait que ce soit un papier, ça semble très compliqué. Ouais, c'est le retour qu'on a eu. Alors on, Je sais très bien qu'il y en a qui le font, hein, et c'est pour ça que je parle de généralisation. Euh, Bernard, pré Monsieur Caron, l'a préconisé dans le cadre des parcours réussites que ce soit fait partout, mais c'est vrai que pour généraliser à l'ensemble des étudiants, euh, le fait d'avoir un outil technique apparemment plus simple que ce qu Pégase, euh, voilà, c'était ça. Là. Mais effectivement, certaines filières le font, et le font très bien. Il y en a d'autres, apparemment, ça a l'air plus compliqué. C'est le retour qu'on a eu des, des responsables de, de, de toutes les licences qu'on a rencontrées. L'ADAPAC en force, encore. J'en profite. Euh, euh, au niveau des, des, des, des collègues qui se trouveraient au, au Canada, puisqu'ils sont assez avancés, notamment au Québec, euh, quels sont les, euh, les, les échanges que vous avez avec eux euh, Je pense que c'est peut-être l'Université de Montréal ou peut-être Trois-Rivières Alors Pour l'instant, les contacts ils sont plutôt centrés en France sur le réseau NCU, après, ce dont je vous parlais au Canada, c'est issu simplement de la veille, en fait. Là, euh, on n'a pas la prétention, euh, effectivement, euh, de proposer le meilleur dispositif. Mais dans la, la mission des ARE, il y a cette dimension-là. Voilà, discuter avec les, les autres projets NCU et puis voir ce qui se fait ailleurs et à l'étranger. Au, au niveau de, de, des échanges qu'il peut y avoir avec les universités canadiennes, effectivement, c'est trois rivières à travers le département Apprendre ce qu'ils font au niveau de l'APC pour le moment. Mais effectivement, maintenant que l'équipe ARE est au complet, je pense qu'Apprendre peut partager ses contacts pour faire, avoir des échanges sur l'axe de l'accompagnement des étudiants. C'est quelque chose qui est possible. C'est l'heure du café. Merci beaucoup.